Bonjour, Delphine Marbirati, je suis professeure de lettres classiques dans un collège depuis 19 ans. Euh, J'ai été professeur relais pour l'éducation aux médias dans mon académie pendant quelques années et depuis le mois de septembre, je suis détachée pour être responsable de formation pour le CNED sur le site de Grenoble. Euh, l'éducation aux médias est un de mes centres d'intérêt principaux. Euh, J'ai réalisé un certain nombre d'activités euh, avec mes élèves euh, sur Twitter, sur Facebook euh, et donc les, les réseaux sociaux en particulier. Euh, leur utilisation dans le cadre pédagogique m'ont toujours beaucoup intéressée, euh, m'ont amené à certaines réflexions, à certaines pratiques avec les élèves. Et donc ce MOOC s'inscrit tout à fait dans cette réflexion et je suis ravie d'échanger, de, de pouvoir échanger avec vous sur toutes les possibilités que nous offre la plateforme, à savoir le forum, mais aussi le fil Twitter qui est associé à ce MOOC. Et donc j'aurai plaisir à vous retrouver tout au long de ces huit semaines pour imaginer des projets en relation avec l'éducation média pour nos élèves ou pour d'autres projets qui vous concerneraient.